un lieu ouvert euh, à tout ce qui est alternatif, tout ce qui peut faire avancer un petit peu notre monde bien fatigué. Je pense que tous les petits lieux améliorent le monde, et donc le mien j'espère aussi, parce qu'on retrouve une relation, enfin, on humanise les relations, hein, c'est toujours à échelle très humaine.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 J'ai fait, je, je, fait selon ma conscience. Ma conscience me dit que c'est juste de faire ça, ça, ça fait de mal à personne, au contraire, ça peut peut-être aider un peu. J'ai eu affaire à ma différentes administrations, je sais pas, comme la DSV, par exemple, service vétérinaire, etc., euh, d'autres administrations, euh, la justice, tout ça.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 mais il faut risquer. Il n'y a, a rien de possible sans risque. Hein, sans... Et on est dans un monde qui se sécurise au maximum. Il faut bien être se sentir solide, avoir confiance en soi euh, et faire confiance aussi à la vie. Moi, je pense que c'est intéressant de, de, de, de, de rester, d'évoluer, si, non seulement de s'adapter, mais de, si possible de devancer. J'ai commencé par taper la maison pour pouvoir l'habiter.